Bonjour, bienvenue dans la vidéo de cette semaine. Aujourd'hui, je suis très excité parce que je vais essayer quelque chose de nouveau, un domaine dans lequel je vais me ridiculiser encore plus que quand je fais de la 3D. Je parle bien sûr de la musique. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode de la semaine dernière, allez-y tout de suite et pour ceux qui l'ont écouté, vous aurez sans doute remarqué qu'il y a une musique euh, très bizarre qui doit accompagner notre plan 3D. Eh bien, cette musique, je vais la composer tout de suite, sans talent et sans instrument. Alors pour ce faire, on va utiliser ce merveilleux site, midi.city, qui permet d'avoir un clavier en ligne, gratuit. Il y a deux faits importants que vous devez savoir en écoutant cette vidéo. Je n'ai jamais joué d'aucun instrument de musique, et à l'issue d'un cours de musique de plusieurs mois au cégep, je n'étais toujours pas capable de lire une partition de musique. Donc... Ça va sans doute être de la marde, mais ça m'amuse, donc let's go. Je suis muni de mon seul et unique instrument de musique, c'est parti. peut faire mieux. Je vais essayer de me limiter à quatre instruments, accords, notes, j'ai aucune idée, je connais pas le vocabulaire musical. Mais 4 me semble un bon nombre pour ne pas m'enfoncer trop dans la merde. On va essayer de se trouver. un bon petit hit. Ça a l'air un peu intéressant. On a des presets pour essayer. Euh, orchestra. Ça doit être très désagréable de m'entendre taper sur n'importe quel instrument. Désolé. Je pense que j'ai trouvé deux de nos hits. Donc je veux faire une ambiance très slow, un peu euh, sombre pour aller avec un aspect mystérieux qui irait avec la shot. Donc au oh, moins j'aurais pas joué. Vite. Donc vous aurez remarqué que je n'utilise aucun logiciel ou outil utilisé par les professionnels ou amateurs passionnés de musique pour faire de la musique. J'utilisais un site aléatoire, mon clavier, donc euh, si vous cherchez de la qualité, ce n'est pas ici que vous la trouverez. Donc, j'ai enregistré mon premier instrument avec OBS parce que j'ai des idées assez particulières. Ok, donc on va faire... Je vais juste dupliquer cette section pour être sûr d'avoir un rythme convenable parce que je n'ai aucun rythme. Okay, écoutons ça. Acceptable, non? Comme je dis, je n'ai aucune notion du rythme, mais pas grave. Bon, on va essayer ça, on va essayer ça. On va commencer au quatrième. Est-ce que je suis vraiment en train de faire de la musique avec un logiciel de montage vidéo? Je crois bien que oui. Ok, ça a l'air bon, ça a l'air bon. Faisons jouer ça. Oh ouais. Ça passe, non Bon, temps de nous trouver ici. Ouh Je sais pas si je joue ça en premier ou si. Je pense que je vais faire celle-là en premier. Mais là, ça veut dire qu'il faut faire une mélodie. Ok, je pense qu'il y a quelque chose de... Okay. on enregistre. Je vais essayer avec les hits. Not bad, not bad. Pas vraiment ce que j'avais en tête au début, mais ça pourrait quand même bien aller avec notre plan de drone au-dessus des kayaks avec la ville au loin. Il y a quelque chose. OK, donc on passe. À moi que... Est-ce que je refais d'autres Ici, ça ressemble à quoi, cool. hmm, Pourquoi pas. Ouais, je pense qu'on va prendre ça. Étonnamment, j'ai l'air de suivre le rythme. Fait enfin, qu'on va essayer de mettre ça... Bah, tel quel au début, je pense que je vais essayer de leur enregistrer synchro comme tantôt, à moins. Non, non, non. À moins qu'on prenne ça. L'autre commence trop tôt un peu. Euh, si on faisait ça, ici, comme ça. Ah non. Hum. Ok, il est temps de passer au dernier instrument. Donc j'avais repéré plutôt la... Flûte de pain. Mmh. Bon, je pense que je vais juste jouer une note après l'autre et on verra au montage, comme on dit. Il y a comme un petit beat. Dans ce flûte de pan, voici ça. Et après les deux ici, ici. Ok. Après avoir passé un temps fou, 60 minutes, à travailler sur ce son incroyable, voici ce que ça donne. Donc, je sais que plein d'autres personnes qui ont, contrairement à moi, du talent en musique ont déjà fait des concepts euh, comme celui-là, mais la plupart du temps, c'est toujours des musiques euh, de rap, de hip-hop, euh, moi j'aurais cherché une musique vraiment particulière pour la vidéo de la semaine dernière euh, que je n'ai pas réussi à trouver parmi les sites de musique que j'utilise habituellement, donc j'avais envie de faire cet exercice. Dites-moi ce que vous en avez pensé et si vous faites de la musique, je vous encourage à me laisser des commentaires constructifs, mais avec des explications simples, parce que voilà, je suis très limité. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller voir la vidéo de la semaine dernière. C'était le sixième épisode de ma série de 3D en 30 minutes. La playlist de la série s'affiche quelque part ici. Et on se retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao